est-il des autres Nous savons où ils sont emprisonnés, mange-tempête. Leurs liens ne tarderont pas à céder. Ah, mais que vois-je La progéniture de Neltarion. J'ai senti sa mort ébranler le monde entier. Et je m'en suis délecté. Entends-tu partager son funeste destin Je souhaitais devenir celui qu'il devait être. Celui qu'il aurait dû devenir. Toi, tu ne comprends rien au destin du peuple draconique Mais cela viendra Ah Dis-leur que nous purgerons ce monde de la corruption des Titans Que la tempête annonce notre retour Et bonjour à tous, bonjour j'espère que vous allez bien. Euh, on se retrouve pour l'analyse de cette cinématique de la libération de Razzaguet. Euh, tout d'abord je tiens à remercier euh, nos... un cousin, <rire> un cousin puisque puisqu'il s'agit d'Arimatras qui euh, malheureusement la... cette cinématique n'est pas disponible sur le WFR ni le WO tout court d'ailleurs ainsi hein, le... en anglais. Donc eh euh, c'est des créateurs de contenu qui ont pu faire rendre cette cinématique accessible et donc merci beaucoup à Rimatras qui a record in-game je pense, la cinématique, ce qui explique aussi peut-être parfois un petit peu de grain hein, sur, le, sur la cinématique, mais là on va, on, va <rire> on va tout de suite être clair, merci à lui, hein, je préfère avoir un peu de grain que rien du tout, <rire> donc merci énormément à lui, et on va pouvoir analyser un petit peu cette cinématique, tout d'abord le contexte, le contexte, parce que peut-être que certains se disent, oh là là, attendez, ça parle de, de certaines choses, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je viens de voir à l'écran Donc, cette cinématique, peut-être même que si vous n'avez pas fait de Dragtir, vous ne l'avez pas vue, euh, cette cinématique qui est extrêmement importante, puisque c'est la libération euh, du premier grand boss de Dragonflight, et c'est pas un spoil, hein, vous l'avez vu dans pas mal de euh, cinématiques et autres, euh, ça avait été annoncé dès euh, la présentation de Dragonflight, donc euh, Razaguet, Razaguet, la libération de Razaghet qui est... Euh... Le grand méchant, pour le moment, euh, de l'extension, la grande méchante de l'extension. Et donc, eh bien, tout simplement, cette cinématique, vous l'avez si vous avez terminé la zone drag -tear. Alors si, comme moi, vous l'avez faite le premier jour, ça avait bugué. Du coup, cette euh, cinématique ne se lançait pas. Donc, le, le, le contexte, c'est quoi C'est En tant que drag nous, nous nous sommes éveillés euh, sur les rivages... Euh, J'oublie le toujours, le toujours c'est les rivages de l'oubli, les rivages interdits. Les rivages interdits. Et euh, le truc, c'est que du coup, on a été... En tant que drag-tear, on a été endormi par euh, l'alliance entre euh, Nelsalion, donc Deathwing, le futur Deathwing, et euh, Nosedorn, euh, pff, pas Nosedorn, pardon, Maligos. Et euh, donc Nosdormu, je vais en parler après puisqu'il vient justement faire un petit coucou. Mais euh, du coup, eh bien, on s'éveille et au final, eh bien, il y a une menace qui est présente sur place puisque euh, le principe c'est que justement les îles, les îles ça, ça fait partie, ce, cet archipel fait partie des îles aux dragons. Donc le but, en fait, c'est euh, tout simplement pour les primalistes, comme vous le voyez. Donc les primalistes, ce sont les euh, chamans qui essayent de libérer... Les incarnations primordiales comme Razaguet, elles sont au nombre de quatre, ces incarnations primordiales ou ces incarnés primordiaux, vous, vous choisissez le nom que vous voulez. Euh, le principe c'est qu'ils sont 4 un pour chaque grand seigneur élémentaire, si vous avez vu mes vidéos un petit peu de présentation de Dragonfly déjà, euh, ça vous dit quelque chose. Et le principe c'est que la première à avoir été libérée c'est Razaguet. Euh, donc à ce moment là en fait il y a une grosse bataille devant la porte, juste ici. Voilà, on la voit pas parce que c'est in-game, on la voit pas à ce moment là, mais en fait il y a une énorme baston dans la cour, là, pile où je suis, donc je vais, me, je vais me dégager, mais pile où je suis là vous voyez ici il y a une grosse baston, euh, donc un petit faux raccord dans la cinématique, mais c'est pour éviter qu'il y ait trop de choses à, trop de choses dans la cinématique et autres, donc euh, bon, ça, on peut le comprendre, on peut le pardonner même si c'est dommage. Euh, D'ailleurs le gros point dommage je dirais c'est qu'on voit donc Irion ou Russian euh, qui est ici, sous sa forme draconique, mais on ne voit pas Ebissian, euh, qui est tout simplement Corne d'Eben, Corne d'Ebène qui n'est pas présent dans la cinématique, alors que les deux dragons noirs viennent aider, et viennent commencer justement à parler un petit peu aux drag euh, et ils vont les aider justement en présentant un petit peu la menace que représentent les primalistes, donc euh, le groupe qui euh, vénère les incarnations primordiales. Et le Primaliste, c'est le camp des incarnations primordiales, globalement. Et donc, eh bien, euh, le personnage que l'on voit là est assez intéressant. Euh, puisque, alors, j'ai toujours du mal à le dire, parce que je ne sais pas pourquoi je veux dire Korak, la vengeance de Korak, euh, peut-être. Mais du coup, c'est Kurog Grim Totem, donc Kurog euh, Totem Sinistre. Qui, euh, donc, si vous, ça vous dit peut-être quelque chose, le, mot de, le nom Totem Sinistre, c'est un, un, une tribu qui est très connue pour euh, son chamanisme et autres, euh, sa fidélité envers les éléments, mais pas sa fidélité envers euh, la famille euh, Bloodhog donc Kern et Bane, puisqu'ils ont Magata, la chef de la tribu Grim Totem, avait trahi les Bluedooth, donc les sabots de sang. Et euh, entre autres, Magata est responsable de la mort de Kern. Donc euh, voilà, il y a quelques griefs euh, entre Bane et Magata. Pas de question de Magata ici, mais on a en tout cas euh, tout simplement le. Euh, donc un Grim Totem, en l'occurrence Kurog, euh, oui c'est ça bien ça, Kurog, qui euh, va tout simplement eh bien, euh, être le grand méchant en fait de. Euh de la zone de départ de Raktir, où justement eh c'est celui qui finalement eh bien, va libérer euh, sa maîtresse. Et ce qui est assez intéressant c'est qu'un tauren en tant que méchant euh, héros porte-parole des ténèbres qui, ne, qui arrive, de la menace qui arrive sur nous, bah, c'est pas rien, c'est plutôt intéressant. Le problème c'est que euh, l'histoire de Kurog, elle, elle est pas folle, alors que d'un point de vue purement rôle, bah, c'est un peu le Guldan de l'extension, c'est un peu le... Euh, le Gul'dan, le Shogal, c'est le Shogal de Cataclysme, c'est le Gul'dan de Légion, c'est euh, la Sylvanas de Shadowlands, mine de rien. Donc c'est quand même un personnage, euh, la Hachara au final de, de BFA, donc c'est quand même un personnage assez important. Sauf qu'au final, eh bien, euh, on ne connaît pas grand chose de lui et j'ai peur que malheureusement on ne connaisse pas plus... Ce qui est dommage, parce qu'il n'y a pas besoin d'énormément de, de, de choses. Hein. C'est un Grim Totem, donc on a déjà fait le plus dur. Il suffirait de rajouter des petits trucs pour essayer de, de, de, de lui développer un petit peu le personnage, de comprendre un peu ses motivations et autres. D'ailleurs, c'est le problème, on en avait déjà parlé un petit peu, mais le problème des primalistes, hein, les cultistes, Chaman, on va dire, les cultistes qui révèrent les, les, les divinités qui représentent les incarnations primordiales, bah on connaît rien d'eux. Et c'est un problème, parce que c'est pas un truc qui peut, comme ça, d'un coup, hop, apparaître. Il faut, il, faut, il faut un peu de traitement. Et j'ai peur que ce personnage, Kurog, soit pas trop développé, malheureusement. Et c'est dommage, parce qu'ils ont fait le plus dur. Ils l'ont relié au Grim Totem, c'était plutôt une bonne idée. Il est assez badass, hein, au final, le personnage. Est, il est assez classe, etc. Euh, est... Non, clairement, est... Il, est, il est très très cool. Alors en tout cas, donc les forces primordiales se sont réveillées, donc euh, ça c'est un des problèmes aussi, les forces primordiales sont réveillées, ça fait écho aux primalistes, hein, le camp justement de Kurog, hein, les, les primalistes. Alors quel est le rôle de Magatha pour le moment On n'en sait rien, peut-être qu'elle n'aura aucun rôle, peut-être qu'il agit euh, en son propre nom, peut-être qu'il agit euh, envoyé par Magata. nous verrons avec Dragonflight. Euh, donc... Les, les, les puissances primordiales se sont, euh, se sont réveillées pour te libérer, ça c'est aussi très important parce qu'un des gros problèmes pour moi à l'heure actuelle avec Dragonflight, c'est qu'on n'a aucun contexte concernant donc, les primalistes, les cultistes, mais aussi les seigneurs élémentaires. Est-ce que du coup quand il parle des puissances élémentaires, est-ce qu'il parle des grands seigneurs élémentaires J'ai bien peur que malheureusement on n'ait aucune info là-dessus. Ce qui est un petit peu dommage, mais euh, donc en tout cas, voilà, c'est les chamans qui vont libérer. Alors, il est dans, le, dans les primalistes, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste des chamans. Vous avez pu les voir euh, sur le pré-patch Dragonflight, il y a les golems, bien sûr, les élémentaires de terre, etc. élémentaires de feu, tout ça, tout ça. Les élémentaires, les chamans. mais il n'y a pas que eux, il y a d'autres races qui ont choisi de combattre à leur côté, et euh, notamment une nouvelle race qui ressemble beaucoup aux Sorok, euh, au en fait c'est des draconides primalistes qui euh, du coup vont, euh, vont les rejoindre, et on a bien sûr aussi des protodrakes proto primordiaux qui euh, choisissent de les rejoindre. Et ça, ça va être assez intéressant puisque quand la porte, donc cette porte c'est quoi C'est un saut, l'un des sauts qu'on avait vu lors de la cinématique héritage, en gros c'est les sauts qui les prisons en fait, hein, tout simplement la prison, la porte de la prison qui retient, Razagat euh, comme vous l'avez compris qui avait été posé euh, par euh, notamment bah du coup alors on ne sait pas forcément tout mais on sait qu'il y avait en tout cas Tesswing Natsalian qui avait fait un gros taf là dessus mais il y, a, il y a des chances que les autres aspects aient participé notamment par exemple Maligos qui est plutôt connu pour euh, sceller des choses notamment bah, sceller les l'endractir au final mais ça on le verra avec Dragonflight et comme je me suis pas spoilé bah je ne sais pas trop euh, donc nous verrons l'ouverture de la porte vu qu'il a fait voler en, en morceaux et eh bien il y a de ces euh, fragments qui vont euh, qui vont aller sur, sur Irion, sur Ration, et qui vont le, qui vont le déstabiliser, qui vont le, qui vont le flinguer. J'ai vu certains dire ouais c'est un peu facile, en soi ça reste des dragons, un bon coup de catapulte, c'est terrible, et là c'est par la magie, imaginons que quand même, cette magie est très très puissante pour retenir une incarnation primordiale, c'est pas, pas spécialement déconnant qu'il qu soit mis hors d'état de nuire. Mais il a l'air quand même assez vénère hein, le petit Kourog au, au final, comme on le disait, c'est un peu un Gul'dan pour les, les chamans. Alors, en tout cas, ce que j'adore, ce que j'adore, et je vais vous parler tout de suite de quelque chose. Parce que s'il y a bien, là j'ai parlé un peu de points faibles, mais c'est vraiment les points faibles de cette cinématique, et c'est plus le contexte, même pas la cinématique, parce que la cinématique en elle-même, elle est vraiment magnifique. Et un point que je vais évoquer, c'est quand même que je sais que pour beaucoup de gens, les Protodrax, c'est un truc insane, machin, tout ça, tout ça. Protodrax, c'est une création de War King, et personnellement, j'ai toujours trouvé l'apparence des euh, proto absolument ridicule. Euh, je les ai toujours trouvés dégueulasses, il y a une grande fascination euh, dans la communauté pour ces bestioles et j'ai toujours trouvé ça immonde, absolument dégueulasse. Mais à une, pendant très longtemps j'ai dit, bon bah voilà, c'est mon point de vue, euh, là-dessus c'est vraiment les goûts et les couleurs, vous faites ce que vous voulez. Sauf, Sauf qu'entre temps, eh bien je suis retombé euh, avec Eva, euh, on est retombé sur, euh, sur euh, des, des dessins de Matt Gibbons, et Matt Gibbons, donc c'est tout simplement quelqu'un qui a beaucoup bossé sur Warhammer, mais aussi beaucoup bossé sur Warcraft, et euh, c'est lui qui a réalisé les concept art d'origine des Proto-Drake. Et ce qui est rigolo c'est que j'ai toujours trouvé cette bestiole absolument ridicule et dégueulasse et en fait ça fait partie du concept. Donc ce n'est pas une question de goût et de couleur, ce sont des créatures absolument dégueulasses puisqu'elles ont été conçues pour être absolument ugly, c'est marqué, ugly graceless features, donc des trucs vraiment moches et donc c'est pour faire quelque chose de dégueulasse. C'était l'intention, c'était volontaire. Et d'ailleurs pourquoi je mets ça parce que c'est pas juste pour me justifier, il y a un autre point, c'est tout simplement les petites patounes de T-Rex. Ça c'est quelque chose que j'avais évoqué en live et j'étais en mode moi je suis désolé quand je vois donc c'est pas une surinterprétation de ma part mais quand je vois quand j'entends ce truc une porte qui est ouverte une ombre, une fumée et on entend le Désolé, moi je ne peux m'empêcher de penser à Jurassic Park, et je me suis dit waouh, c'est wow, le clin d'œil à Jurassic Park, plutôt bien vu pour un dragon, qui est quand même, généralement on le représente vraiment avec les ailes, et là au contraire il est replié, etc. Et ensuite on a repensé au truc de Matt Gibbons avec les petits, do les petits doigts de T-Rex, et du coup c'est pour ça qu'ils ont été là-dedans, et ça marche du tonnerre je trouve, et sans mauvais jeu de mots, euh, j'aime beaucoup la présentation, et la voix française euh, la voix française de Razaget est absolument dingue, je trouve. Euh, donc les éléments chantent. Les... Ce qui sous-entend d'ailleurs que les seigneurs élémentaires, on va dire, sont en accord avec ce qui est en train de se passer. Les Mais quel travail du personnage C'est là qu'on... Des fois, on peut, on peut être saoulé de la part de Blizzard parce qu'ils n'arrivent pas à travailler certains personnages euh, faciles à travailler. Et d'un autre côté, je suis désolé, mais moi, me vendre la menace d'un proto-drake c'est très compliqué. Hein. Le proto-drake je trouve ça dégueulasse, vraiment dégueulasse. Donc quand j'attaque une cinématique comme ça, au départ, sur le papier, je suis en mode, bon, euh, vas-y, vas-y, vends-moi ton piaf, là, vends-moi ta, ta grosse dinde. Moi, ça me pff, ça ne me, ça me hype pas du tout. Et purée, ils ont réussi à me faire kiffer cette cinématique et kiffer le personnage de razaguette « Ils annoncent une nouvelle ère pour ce monde. » Et un autre point que je trouve excellent, bien sûr, il y a les petits éclairs sur les yeux pour rappeler que c'est l'incarnation primordiale des tempêtes, du tonnerre, etc. Donc c'est l'incarnation primordiale, enfin c'est la représentation de l'élément de l'air. Et ce que je trouve très intéressant d'ailleurs, c'est aussi d'avoir fait parler les dragons euh, via... Euh, mince, pas... Euh, via... Mince Le terme... Euh, par télépathie, pardon. Par télépathie, puisque euh, c'est assez intéressant. Ce sont des créatures magiques. On a tendance à l'oublier, les dragons, ils crachent du feu, vous, vous, vous, vous, ils font des trucs. Mais les dragons, c'est des créatures magiques. Et le fait de leur faire parler euh, par télépathie montre aussi cet aspect magique. Et je trouve ça très intéressant. J'ai vu de, plein de gens aussi ne pas être forcément très contents, en mode, bah, ils peuvent faire bouger... La... Mais... En fait, ils sont capables, des deux, ils sont capables de parler avec leur corde vocale, mais aussi parler par télépathie. J'en avais beaucoup parlé sur Shadowlands où je trouvais ça très intéressant. La Reine de l'Hiver, il y avait un délire télépathique, finalement, qui avait été complètement abandonné. Je suis très content de montrer, justement, euh, ça, ça, ça a un côté extrêmement mystérieux et badage, je trouve de faire parler des personnages par télépathie et euh, ça marche super bien pour Razaghet qui annonce justement des changements euh, drastiques pour le monde, alors je sais qu'il faut quand même un certain barème de puissance, je suis vraiment pas fan du euh, c'est qui qui a la plus grosse entre truc truc truc, mais il faut quand même avoir conscience du baromètre de puissance de ce que c'est que cette saloperie, euh, puisque euh, au final Razaghet en termes de puissance, rappelez-vous un truc, c'est que les cinq aspects, donc les cinq aspects draconiques qui sont globalement des gardiens des titans sur Terre, hein, globalement les dragons. Hein, on n'a pas toujours tendance à rappeler ce, ce point-là, mais ce sont des, ce sont les premiers gardiens. Hein, au final, les aspects, les premiers gardiens des titans. Donc les cinq gardiens des titans, enfin que sont les, euh, parce qu'un fragment du pouvoir du titan est en, dans l'aspect. Donc au final. Ce sont des gardiens, par définition, ce sont des gardiens des titans, et au final, eh bien, nous avons en face quatre, gros, globalement, gardiens des seigneurs élémentaires, hein, globalement. Et du coup, eh c'est euh, ce que représente Razaguet, etc. On ne sait pas vraiment le différentiel, le puissance entre un seigneur élémentaire et Razaguet, euh, Par exemple, entre Alakir, qui est le seigneur élémentaire du vent, et Razaguet, on ne sait pas trop qui est au-dessus ou quoi que ce soit, mais en tout cas, dites-vous que les quatre incarnations primordiales ont tenu tête aux cinq aspects draconiques, donc c'est pas rien quand même, c'est pas, pas de la merde hein, ces bestioles, c'est vraiment pas de la merde. Donc ça nous montre un petit peu le, le niveau de menace, et je trouve que le travail de la cinématique qu'il a fait sortir de l'ombre, etc, littéralement, ça marche très très bien. Qu'en est-il des autres Et j'aime beaucoup aussi... Euh, son rapport d'échelle avec le tauren, qui est quand même une des races les plus grandes déjà euh, de l'univers de Warcraft, euh, enfin en tout cas un humanoïde et euh, voir le, le, la différence d'échelle entre le tauren et euh, du coup Razaghet marche super bien ça montre aussi quelque chose d'assez intéressant parce que Razaghet, bah au final on sait grâce aux vidéos d'éternité qu'elle est restée enfermée pendant 20 000 ans, quand elle est restée enfermée pendant 20 000 ans alors on voit pas exactement tout ce qui se passe est-ce qu'elle a été corrompue par les dieux très anciens ça ou pas, j'espère pas j'espère pas pourvu qu'elle soit indépendante mais je n'y crois pas. On est sur un peu du cataclysme 2.0, avec beaucoup de retour à classique, tout ça, tout ça, donc les dieux très anciens. On verra, on verra, j'espère, j'espère que Razaghet sera indépendante, ce serait vachement intéressant qu'elle représente juste les élémentaires et ne pas le raccorder. Le problème c'est qu'il raccorde toujours, quand des élémentaires sont méchants, c'est euh, toujours à cause des dieux très anciens, donc j'espère qu'on sera sur, euh, on sera pas sur la même histoire, mais j'ai... Je pense qu'il faut s'attendre à ce que ce soit euh, juste euh, « Coucou, euh, on représente les DTA ». J'espère pas, mais il faut mieux s'attendre ça comme ça on sera pas déçu. Mais j'espère vraiment, ils nous ont travaillé à Zagat, ce serait cool de ne pas détruire le personnage. Euh, et donc, ce que j'adore c'est aussi son rapport vis-à-vis -vis de ses fidèles, vis-à-vis -vis de ses, euh, ceux qui euh, appellent un peu leur divinité, parce que là il y a ce rapport de fidèles à, à à être divin et au final eh bien euh, elle a un regard plutôt, on, on pourrait se dire bah, elle va le buter parce que ça fait 20 000 ans elle est très énervée, ça fait 20 000 ans elle va buter tout le monde pas du tout pas du tout et sa première pensée est même pour les autres pas pour elle même sa première pensée et qu'en est-il des autres les autres incarnations primordiales hein, donc euh, le proto drag globalement du feu euh, de la terre et, euh, et de l'eau donc c'est assez intéressant à ce niveau là nous où ils sont emprisonnés. Et du coup, Kurog euh, lui, pour le coup, sait où sont emprisonnés, sous, sait où sont les autres prisons des incarnations primordiales. sera probablement d'ailleurs dans, dans l'extension, euh, euh, leur objectif c'est de libérer les autres. On l'a, c'est vachement clair, précis, direct. On sait quels sont leurs objectifs, libérer toutes les incarnations primordiales. Pour en faire quoi Nous verrons. Euh, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le titre. Nous savons, ils sont emprisonnés, pas euh, genre euh, Razaghet, on a le rappel aussi de hiérarchie, c'est un truc que j'évoque toujours, c'est un détail, mais c'est important pour la présentation, pour le travail de scénarisation. Le perso ne l'appelle pas par son prénom en mode ouest, salut mec, as, tu vas bien, salut je t'ai libéré, t'es cool Non, il a, l'honore, il a, il Mange Tempête, le titre, Seigneur, Razaghet, un truc comme ça, c'est bien, c'est très bien en termes de construction. Tarderont. Voilà donc elle précise que justement les prisons ne tiendront pas elle va, elle va s'en occuper et là il y a le rapport donc là c'est vraiment le côté très primaliste on va dire hein. vraiment on voit euh, quels sont leurs buts leurs enjeux leurs motivations etc très bien présenté très rapidement mais ça marche très bien. Et ensuite le rapport vis-à-vis -vis des menaces, vis-à-vis euh, -vis de l'opposant, hein. il y avait cette opposition que je disais entre les incarnations primordiales et les aspects, et bien ici nous avons donc l'enfant d'un aspect, hein, à savoir Irion qui représente donc euh, à une époque Deathwing, Nelsarion ou Eldemore, et donc. Quel va être son rapport vis-à-vis d'Irion Et ça c'est très intéressant. Que vois-je Elle se gausse un petit peu, elle rigole, elle se moque beaucoup. Euh, mais que vois-je la progéniture de Nelsarion euh, j'ai senti sa mort là, pareil le présentation au niveau de ses jambes façon Jurassic Park, encore une fois, avec les, les jambes, et pour rappeler aussi ce qui est très intéressant, c'est que d'un point de vue mise en scène, vous avez, encore une fois le rapport d'échelle, le, le dragon qui est censé être très grand, même si c'est Irion, donc encore un peu petit, vis-à-vis euh, -vis des pattes de Razaget pour vous montrer la démesure, montrer, Irion c'est un dragon, il vous a aidé et tout, vous le connaissez, il est fort hein, il est très puissant, regardez le rapport d'échelle vis-à-vis de Razaghet. et les éclairs aussi pour nous rappeler, pour pas juste faire un plagiat de et même en fait dans le cadre les jambes les jambes sont arquées presque parce qu'on a un point de vue de caméra presque là comme ça et ce qui est très intéressant c'est que ça fait comme une prison Razaghet qui était emprisonné qui était emprisonné par les aspects se libère et avec ce plan de caméra c'est presque elle qui emprisonne l'aspect même si Irian n'est pas un aspect ça fait vraiment l'inversion en fait l'inversion de tendance ça marche très très bien donc là, il fait, elle fait un, un rapport aussi quand même très important dans ce qu'elle dit, pas juste elle est en train de cabotiner comme une méchante. C'est, Elle rappelle que elle, malgré sa prison, elle a senti la mort de Deathwing et le cataclysme où Deathwing a failli euh, faire très très mal, euh, notamment en bougeant les éléments. Bien sûr, c'est quand même l'arc de cataclysme, c'est quand même un arc très important. La libération des seigneurs élémentaires, etc. Euh, forcément, bah, euh, en tant que représentant des éléments, c'est vrai qu'on pourrait se dire euh, qu'est-ce qu'il en est pour elle Eh bien elle en a elle a senti, elle a rien pu faire mais elle a senti euh, tout ce bouleversement et là ce que j'aime beaucoup elle s'est délectée de la destruction de Deathwing. Je suis sûr que certains vont commencer à foncer sur le clavier en disant, bah voilà, elle s'est délectée, donc ça veut dire qu'elle ne sert pas les dieux très anciens. Oh là là <rire> Oh là là, je vous rappelle que euh, Nefarian et, euh, et Ragnaros se foutaient sur la gueule dans le Mont Blackrock, alors qu'ils servaient euh, finalement les dieux très anciens. Donc non, non, les guerres entre serviteurs des dieux très anciens, ça existe depuis un moment, donc ça ne veut rien dire. Elle a une haine pure à l'égard de Deathwing, puisque c'est Deathwing qui l'a enfermée. Il suffit de voir encore une fois l'héritage de, des drag etc. Donc, euh, « Entends-tu entends partager son funeste destin ?» Donc euh, là, elle est en mode... Euh... Alors ce qui est intéressant, parce que ça peut avoir une, double, une question à double sens, voire plusieurs. Euh, est-ce que tu veux mourir comme ton père Ou est-ce que... Euh, ça pourrait être aussi une invitation à la rejoindre. Hein. Je ne le, je le perçois pas comme ça, mais ça pourrait aussi être le cas. Et je Irion qui lui, qui lui dit « Je souhaitais devenir euh, celui qu'il devait être. » Celui qu'il devait être, ce qu'il aurait dû devenir. Et ça c'est très intéressant parce que ça représente... Euh, J'en avais parlé en stream mais je vais le redire maintenant. On n'a pas Ebisian sur la cinématique, on n'a pas Corne Mais c'est pas grave, les deux dragons noirs qui sont les enfants de Deathwing, qui sont les deux dragons noirs non corrompus, ce qui est très intéressant c'est que c'est un petit peu des Deathwing euh, positifs. Irion est un Deathwing qui n'est pas corrompu, mais euh, c'est vraiment le côté Deathwing, ses yeux, son apparence, etc. rappelle beaucoup Deathwing. Et donc, mais c'est un Deathwing positif, qui a les mêmes manières d'agir, en, euh, en mode gros con, et la fin justifie les moyens, tout ça, tout ça. Sauf que Deathwing, lui, c'était vraiment pour sa propre... son ambition personnelle. Irion, lui, c'est vraiment pour protéger le monde, donc il y a quand même le rapport du garde-terre. De l'autre côté, Ebissian, qui lui, a une représentation qui n'est pas du tout Deathwing, mais beaucoup plus proche de Nelsarion, donc le garde-terre très positif, très protection du monde, tout ça, tout ça, direct. Et qui, lui, n'a pas trop envie de se, de se salir les mains, comme pourrait le faire Irion. À la différence que du coup, par contre, en fait, on est un peu sur... Il y en a un, c'est plus des swings positifs, l'autre, c'est plus Nelsarion positif. Puisque euh, Ebisian, c'est euh, le Neltarion qui, parfois, malheureusement, euh, succombe à la corruption, tout ça, tout ça. Donc... C'est assez intéressant, les deux représentent un petit peu les Deathwing et ce qui est intéressant c'est que là vous avez vraiment avec ce, ce rapport là je rappelle l'héritage Dragonflight un, un des points ça va être aussi une des grandes questions de l'extension ça va être le rapport des enfants, des aspects vis-à-vis -vis de leurs parents, euh, notamment Irion encore une fois son lien vis-à-vis -vis de Deathwing et ça sera toujours très intéressant et ça peut nous amener des, des quêtes très intéressantes je pense voilà, il, il, il aspire à ne pas tomber dans les pièges de son père à ne pas tomber dans les, dans les travers de son père et faire quelque chose de positif et là il est en, en fait au final c'est une prison qu'avait avait posé son père et qui vient de sauter donc euh, lui-même euh, c'est pas qu'un coup au visage qu'il prend, c'est aussi euh, dans son mental. J'aime bien la réaction de Razaged qui réagit pas tout de suite, elle. Euh, elle commence à mettre les morceaux, etc. et ensuite elle s'énerve. Tu ne comprends rien au destin du peuple draconique mais cela viendra Et ça, c'est aussi assez intéressant. Alors je sais, c'est cliché, le méchant qui épargne, le gentil, tout ça, tout ça. Mais ce qui est très intéressant, en fait, c'est que c'est pas juste cliché. Ce qui est très intéressant, c'est que ce personnage, eh bien, euh, par cette ligne te rappelle que l'information, ce qu'elle fait, elle, tout simplement, la guerre entre les euh, les quatre incarnations primordiales et les cinq aspects, c'est une guerre également euh, philosophique et politique, en fait. Avec l'idée que euh, les cinq aspects ont été euh, bénis par euh, les titans, alors que les proto qui se sont aussi levés contre Galakrond, même si c'est les aspects qui ont été... Euh, euh, une partie des proto ne sont pas, en fait, euh, pour une... Euh, Comment dire Une intrigue des titans sur le monde. Et donc, eux, bah, ils veulent rester indépendants. Et je sais que les titans ont toujours été présentés comme positifs. Il y a des chances, et on l'a déjà un petit peu vu avec Uldaman, que les titans ne soient pas purement positifs. Et ça, j'aime bien. Ce qui me fait peur, c'est rattacher encore une fois le reste au dieu très ancien. Mais euh, l'idée que eux, ils veulent rester indépendants et plus proches des éléments qui sont les éléments constitutifs, et le rappel que les proto à la base, c'est des élémentaires, ce rappel-là, eh ben, c'est assez intéressant vis-à-vis -vis de Razagad. Donc il y a une lutte politique, c'est pour ça que j'espère, s'il vous plaît, j'espère que vous n'allez pas rattacher les incarnations primordiales au, au dieu très ancien Blizzard. Faites pas ça, s'il vous plaît. Euh, parce que sinon, ce serait juste un, un Zul 2.0 de Battle for Azeroth et Zul c'était pas très grave à Battle for Azeroth là ta menace d une des menaces d'extension quand même donc ce serait dommage et ce que j'aime bien c'est que du coup bah, elle veut aussi potentiellement convaincre les aspects de rejoindre leur camp et ça j'aime bien puisque l'idée c'est qu'elle dit faire ça pour tous les peuples draconiques donc c'est assez intéressant, il y, y, y, y a de la profondeur. Le personnage est présenté avec de la profondeur, mais d'un autre côté, elle montre aussi, c'est un message, ça reste un avertissement. D'où le cri derrière qu'elle qu pousse, qui nous rappelle qu'elle a des cordes vocales. Va Dis leur que nous purgerons ce monde de la corruption des titans Donc ça c'est plutôt intéressant aussi, c'est l'idée qu'elle voit... Que les titans ont corrompu le monde, ce qui est une vision un peu différente, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'adapter. Moi, que j'aime bien, j'aime bien, sauf si c'est rattaché au dieu très ancien, et du coup, là, c'est juste, c'est pas moi le méchant, c'est vous. Mais euh, si c'est vraiment en mode indépendant, en mode, bah nous, on a toujours été proche des éléments, et eux, ils ont perverti, ils ont bloqué les éléments, etc. Là, ça pourrait être assez intéressant qu'elle soit à la fois opposée au dieu très ancien et au potentiellement Galacron du coup, mais aussi aux, euh, aux autres, aux, aux Titans. Moi, ça, ça, ça vraiment une sorte d'indépendantiste draconique euh, qui va dans le maquis et qui prend les armes. Moi, j'aime bien, j'aime bien l'idée, j'aime beaucoup l'idée. Et clairement, cette cinématique nous montre que voilà que la tempête annonce notre retour. La manche tempête, l'incarnation primordiale de la tempête, hein, du, du vent. Très intéressant, le personnage de Razaget en une cinématique m'a convaincu. On parle d'un proto Drake poulet, les deux cinématiques qu'on a eues, hein, que ce soit l'héritage Dragonflight où je disais que je le trouve immonde physiquement, je trouve dégueulasse, euh, la CGI que j'ai pas euh, analysé sur Youtube, mais euh, parce que je veux pas énormément de choses à dire, mais on la voit en CGI, tout ça, tout ça je... Je suis en mode, ouais, euh, pas intéressant. Cette cinématique, pour le coup, enfin, je suis en mode, je suis convaincu. Quoi. En, en, là, vraiment, je suis en mode, voilà, le travail qui a été fait est insane. Et Razaguet à la classe. Clairement, Razaguet à la classe... Donc c'est cool, c'est cool de voir ça, euh, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette cinématique, à part que donc juste après la libération de Razaghet, qu'est-ce qui se passe Du coup, Irion euh, s'en va, et euh, Ebisian on le retrouve, il est blessé par des, des protodrakes, etc. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'il va commencer à flinguer tout le monde, et là, il y, y a Razaghet qui arrive, qui chope avec ses serres Ebisian et elle va faire un peu la même chose avec l'autre frangin, c'est-à-dire qu'elle ne le tue pas. Mais elle relâche plus bas, elle le dégage, elle le dégage ensuite contre, contre des gravats ou je sais plus quoi. Et ce qui est très drôle, c'est juste qu'elle se fout de leur gueule, quoi. Elle est vraiment en mode, euh, purée, euh, c'est ça euh, ce qu'a laissé Nelson derrière lui, c'est vraiment ça. Et du coup, il y, y a vraiment, je sais que ça fait, on pourrait dire que ça tombe dans le cliché, mais encore une fois, il y a eu ces lignes qui montrent qu'elle veut remédier les choses, elle veut laver les dragons, même ceux qui ont pris le truc des titans, elle veut laver, elle veut les, elle veut les rétablir. Peut-être que ce truc-là ne, ne réapparaîtra pas après, je n'espère pas, mais euh, c'est plutôt intéressant, du coup, on comprend pourquoi elle ne les tue pas, en fait. Elle ne les tue pas, parce que ça reste bah, des frères de Couvée, ça reste, ça reste des dragons comme elle, en fait. Donc j'aime bien j'aime bien l'idée. Et le personnage est super bien vendu, je trouve. Et ensuite, il y a Nosdormu du coup, qui arrive et qui va aider Bissian euh, Ébissian et Irion, et ils vont repartir tous ensemble, euh, chacun va représenter donc euh, pour les Dractyres, donc Irion va emmener une partie des Dractyres, euh, c'est les écailles d'obsidienne je crois, et écailles d'obsidienne vers l'alliance, et Ébissian, euh, donc Corne va ramener les serres les noirs, euh, tout simplement, a Orgrimmar, je crois que c'est les Cers Noirs, donc vers Orgrimmar, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est les Wern, donc c'est des contingents armés des Dractyr. Et euh, du coup, et eh bien Nosdormu, lui, va retourner à Valdraken, sachant qu'Irion va repartir à Valdraken pour la cinématique que l'on va décrypter euh, juste après. Euh, donc voilà, les deux grandes cinématiques, il y a celle-ci, j'espère que ceux qui n'ont pas fait de Dractyr, etc. pourront euh, comprendre un peu plus, puisque j'ai préféré commencer par celle-ci, l'autre sera en partie 2, puisque euh, c'est tout simplement... Un petit peu la suite et vous avez beaucoup plus de contexte avec cette thématique. Voilà, j'espère que euh, cette vidéo vous aura plu. On va essayer de pas faire trop long, hein. euh, on a essayé de pas faire trop long en tout cas. Euh, plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner, liker tout ça, commenter. Euh, on se retrouve pour d'autres vidéos de Dragonflight. Bisous bisous. Oui, bonjour. Alors, euh, sachez que donc c'est euh, Alakir qui vous parle. J'aimerais bien apparaître dans une extension sur les éléments et qui reprend des grosses thématiques de cataclysme. Parce que Cataclysm n'a pas été très sympa avec moi, pas très fair-play. Razagat, ma chérie, très bien représentée. Mais moi aussi, j'aimerais bien avoir la même dégaine, s'il vous plaît. Voilà. C'était juste une petite publicité. À bientôt.